Varigone NSP. Soutien pour des veines saines. Ce produit a déjà reçu de nombreuses critiques positives. Excellent soutien pour mes veines. Il s'occupe du problème que j'avais dans mes jambes. Plus aucune douleur. Fonctionne bien. J'étais vraiment content de Varigone. Cela aide vraiment la douleur dans ma jambe droite à cause d'un problème de circulation. 3 par jour. Fonctionne bien. J'en suis à mon deuxième biberon et je n'ai plus d'inconfort dans les jambes dues à des décennies de varices. Tous sont géniaux, vous pouvez les sentir fonctionner. J'ai immédiatement remarqué la possibilité d'être sur mes jambes plus longtemps sans avoir à m'asseoir ou à élever mes jambes. J'adore la façon dont cela fonctionne sur mes jambes de 75 ans. Je viens de finir ma première bouteille, j'ai hâte d'avoir la suivante. Je cherchais ça depuis longtemps. C'est très bien. Ce produit fonctionne très bien. Varigone. Soutient la santé, la force et la fonction des veines. Aide à soutenir un flux sanguin optimal vers le cœur et les jambes. Soutient la circulation. Ingrédients Poudre d'extrait de graines de marronnier d'Inde, Esculu hypocastanum, agent de charge, cellulose microcristalline, enveloppe de capsule, gélatine, acide élascorbique, vitamine C, poudre de graines de fenugrec, grec, Trigonella phenom grecum, rutine de Sophora japonica, bourgeon, espéridine, bioflavonoïde citrique, anti sel de magnésium d'acide gras. Portion de capsule. Quantité pour deux gélules Vitamine C 97 mg Extrait de graines de marron d'Inde, Esculu-hypocastanum, référencé à 20% d'aécine, 350 mg Graines de grec, Trigonella phenom grecum, 90 mg Rutine du Sophora japonais, Sophora japonica, 60 mg Espéridine 8,4 mg Bioflavonoïde citrique, 60 mg Ingrédients clés Extrait de graines de marron d'Inde. Routine. Bioflavonoïdes citriques. Vitamine C. Pertinence de ce produit. Qui a besoin de varigone NSP La grande majorité des femmes qui ont accouché ont des veines problématiques. Les hommes s'intéressent également à ce sujet, les hémorroïdes ne se produisent pas seulement après l'accouchement. La prévention des problèmes veineux en général concerne tout le monde. Traitement chirurgical des varices. Largement appliqué. Une procédure très demandée. Sclérothérapie, introduction d'une substance dans une veine qui, éteint, la veine. La veine se transforme en un cordon de tissu conjonctif. Pas de veine, pas de problème. Varice. Complication. Pourquoi les veines problématiques représentent un danger pour la vie Embolie pulmonaire, une raison plus que suffisante pour commencer la prévention. Embolie pulmonaire. Une embolie pulmonaire est un vaisseau sanguin obstrué dans vos poumons. Il peut être mortel s'il n'est pas traité rapidement. Conseil non urgent, voir un généraliste si. Vous ressentez une douleur dans la poitrine ou le haut du dos. Vous avez des difficultés à respirer. Vous crachez du sang. Ceux-ci peuvent être des symptômes d'embolie pulmonaire. Vous pouvez également avoir des douleurs, des rougeurs et un gonflement dans l'une de vos jambes, généralement le mollet. Ce sont les symptômes d'un caillot sanguin, également appelé thrombose veineuse profonde. Pourquoi l'ablation des veines, ou leur « fermeture » par sclérothérapie ou laser, ne résout-elle pas tous les problèmes veineux L'augmentation de la coagulation sanguine et la défaillance valvulaire sont un problème systémique. Résoudre le problème en un seul endroit ne résout pas l'erreur système. Ou d'autres peut-il y avoir des problèmes avec les veines Partout où il y a des veines. Les hémorroïdes et les douleurs pelviennes chroniques peuvent également être directement liées à l'état des veines et de leur appareil valvulaire. L'insuffisance veineuse chronique, IVC, est une affection le plus souvent causée par des valves défectueuses, incompétentes, dans les veines. Ces valves incompétentes empêchent les veines d'envoyer efficacement le sang des jambes vers le cœur. Dans une veine qui fonctionne normalement, les valves unidirectionnelles s'ouvrent pour pousser le sang vers le cœur, puis se ferment afin de maintenir le sang en mouvement. Lorsque ces valves ne fonctionnent pas correctement et ne se ferment pas, le sang peut refluer dans la veine. En conséquence, les veines resteront remplies de sang. Soupape faible. Les valvules veineuses sont constituées d'une protéine appelée collagène. Les caractéristiques du collagène varient légèrement d'une personne à l'autre, certaines personnes produisant un collagène plus souple tandis que d'autres produisent une version relativement plus rigide. Si vous faites partie de ce dernier groupe, vos vannes peuvent être plus sensibles à l'usure et plus facilement endommagées. Collagène Complément alimentaire Saviez-vous que le collagène représente plus de 30% de toutes les protéines de votre corps À différents endroits, il existe différents types de peptides de collagène. Le premier type est surtout le matériau de construction de la peau, des os, des tendons et des ligaments. Le type 3 peut être trouvé dans la peau et les vaisseaux sanguins. Notre collagène combine les deux types de peptides, et c'est une protéine avec une solubilité améliorée. Il est sans gluten, sans lactose, respectueux des paléos et et, bien sûr, non génétiquement modifié. Notre collagène combine les deux types de peptides, et c'est une protéine avec une solubilité améliorée. À propos du support de l'appareil valvulaire des veines. Le renforcement du tissu conjonctif en général est également une aide pour l'appareil valvulaire des veines. Améliorer l'apparence, le visage répond aussi au soutien nutritionnel. Aide au navire. Appareil ligamentaire. Cartilage. Ensemble des tissus conjonctifs présents dans le corps humain. Avec le collagène, nous avons utilisé la chondroïtine avec beaucoup de succès au fil des ans pour soutenir les veines. Photo. Varise du petit bassin syndrome pelvien congestif Combien de femmes souffrent de douleurs pelviennes chroniques Personne ne connaît le nombre exact Dans quel pourcentage de cas est-elle directement liée aux valvules des veines syndrome de congestion pelvienne Les symptômes du syndrome de congestion pelvienne sont Douleurs pelviennes sourdes et profondes Douleurs pires après les positions debout comme debout et assis Douleurs pires après l'exercice comme la marche la course et l'haltérophilie Douleur pendant ou après un rapport sexuel. Douleur au dos et aux cuisses. Varissent autour des organes génitaux et dans les jambes. La cause sous-jacente est due au reflux, dans le sens inverse, de la veine ovarienne qui met sous pression et submerge les veines pelviennes conduisant à l'élargissement des veines pelviennes, à la congestion et donc à la douleur. Le syndrome de congestion pelvienne semble être une cause sous-reconnue et sous-diagnostiquée de douleur pelviennes chez la femme. Comme la douleur pelvienne chronique peut être causée par une variété de conditions, le diagnostic du syndrome de congestion pelvienne est souvent retardé car les médecins sont plus enclins à organiser des tests pour exclure des conditions plus sinistres comme l'infection, l'inflammation et le cancer de l'intestin et d'autres organes pelviens. Varice du petit bassin, altération importante de la qualité de vie. Dans les symptômes de cette maladie, rien n'indique clairement que vous devez rechercher un problème dans les veines du petit bassin. Et les symptômes sont similaires à ceux d'une autre maladie, ils sont souvent traités pour eux. Quelles sont les solutions si la maladie a eu lieu, la médecine propose des méthodes et des opérations conservatrices. Si une opération est nécessaire, elle est effectuée. Nous remercions la médecine et les médecins pour leur aider toutes les opportunités offertes pour maintenir la santé. Et pourquoi les suppléments NSP sont-ils nécessaires pour toute solution Parce que le nombre de veines ne change pas. En fait, ils peuvent être moins. Mais au départ, ils ont été créés exactement de la même manière qu'ils ont été créés. Il n'y a aucune garantie qu'une opération réussie à un endroit protégera les veines à un autre endroit des processus globaux se produisant, par exemple, au niveau hormonal. Ou, dans le système de coagulation du sang. Ou dans le tissu conjonctif. D'ailleurs, pour toute pathologie, la possibilité d'un traitement conservateur est toujours envisagée. Pourquoi ne pas interroger votre médecin sur la possibilité d'utiliser des vénotoniques naturelles? Naturellement et indéniablement. Les produits de la société NSP sont créés pour une prévention active. La valeur de la prévention réside dans son démarrage opportun. Varigone NSP se marie bien avec oméga 3 chondroïtine, collagène. Nous créons honnêtement. Nous créons pour vous. Chaque semaine, nous produisons des millions de gélules, de comprimés et d'autres produits. Nous savons qu'ils ont été produits équitablement, parce que nous les avons produits.